Le secret caché du bicarbonate de soude pour perdre du poids. L'obésité est l'un des grands problèmes auxquels l'humanité est confrontée. Par conséquent, les établissements d'enseignement de nombreux pays ont conçu des programmes dans les écoles pour lutter contre ce phénomène, en particulier chez les enfants, les incitant à manger sainement et à pratiquer des activités physiques afin qu'ils ne souffrent pas de surpoids. Cependant, de plus en plus de gens finissent obèses puisque, pour une raison quelconque, les programmes en cours ne donnent pas les meilleurs résultats. Cependant, l'obésité n'est pas un problème propre aux enfants. Beaucoup d'adultes finissent par y tomber en raison du mode de vie sédentaire et du mode de vie que beaucoup doivent porter. Par conséquent, il n'est pas rare d'entendre des gens parler de perdre du poids, bien que beaucoup ne savent pas comment. Et, perdre ces kilos supplémentaires que nous avons gagnés au fil du temps n'est pas une tâche facile. Ce que beaucoup recommandent dès qu'ils savent que quelqu'un veut perdre du poids, c'est la salle de gym. La majorité affirme que faire des heures et des heures d'exercice finira par perdre du poids. Cependant, ce n'est pas entièrement vrai. Bien que l'exercice soit bénéfique pour la santé, il aide à perdre du poids, mais seuls les exercices donnent peu de résultats. D'un autre côté, il y a ceux qui décident de se soumettre à un régime strict parce que quelqu'un d'autre a travaillé. Ce que beaucoup ne prennent pas en compte, c'est que chaque organisme est totalement différent. Par conséquent, pas toujours ce qui fonctionne pour une autre personne travaillera pour vous aussi. Donc, si vous n'avez pas de chance, vous vous retiendrez simplement de beaucoup de choses en vain. Mais avec cela, nous ne voulons pas vous décourager et cesser d'essayer de perdre du poids. Au contraire, ce que nous voulons, c'est que vous continuiez à essayer, mais avec les bonnes méthodes. Mais quelles sont les bonnes méthodes Vous aimerez savoir que nous avons cette réponse, et nous sommes sûrs que vous l'aimerez. La bonne façon de perdre du poids est de faire un peu d'exercice, en prenant une alimentation équilibrée qui n'est pas si stricte et en améliorant le processus de perte de poids avec l'aide d'ingrédients naturels. Aujourd'hui, nous allons parler de l'un des ingrédients qui aide à améliorer la perte de poids et c'est le bicarbonate de sodium. Comme vous le savez, cet ingrédient est riche en vitamines et minéraux. Pour cette raison, il peut nous faire perdre du poids rapidement sans sacrifier notre nutrition. Ensuite, nous allons vous montrer plusieurs remèdes naturels que vous pouvez préparer avec du bicarbonate de soude, afin de perdre du poids. 1. Recette avec du bicarbonate de soude qui vous aidera à perdre du poids. Bicarbonate de soude avec du vinaigre de cidre de pomme. Pour ce remède, nous aurons besoin d'une demi-cuillère à soupe de bicarbonate de soude et deux cuillères à soupe de vinaigre de cidre de pomme. Ce que nous allons faire, c'est mélanger les deux ingrédients dans un récipient. En faisant cela, le mélange commencera à bouillonner. Dès que la réaction est terminée, nous allons ajouter un verre d'eau et mélanger à nouveau. Nous allons consommer cette substance tous les matins à jeun afin de perdre du poids. 2. Bicarbonate de soude avec du jus de citron. Pour ce remède, nous aurons besoin d'un cuillère à soupe de bicarbonate de soude, un verre d'eau et du jus d'un citron. Pour commencer, nous devons dissoudre dans du bicarbonate dans le verre d'eau. Ensuite, nous ajouterons le jus d'un citron au mélange et nous battrons tout encore très bien. Avec cela, notre boisson de perte de poids est prête. Le même que nous devrions manger sur un estomac vide tous les matins. 3. Bicarbonate de sodium avec des fraises pour cette recette, nous aurons besoin d'un tasse de fraises, le jus de deux citrons, deux tasses d'eau et un brin de menthe. Tous ces ingrédients seront mis dans un mélangeur et nous les liquéfierons très bien. Ensuite, nous allons ajouter deux cuillères à soupe de bicarbonate de soude et nous allons liquéfier à nouveau. Ce remède doit de préférence être pris à jeun tous les matins. 4. Bicarbonate de soude au pamplemousse. Dans ce cas, nous aurons simplement besoin du jus de 1 pamplemousse et un cuillère à soupe de bicarbonate de soude. Ensuite, tout ce que nous avons à faire est de mélanger les deux ingrédients jusqu'à obtenir une substance homogène. Nous prendrons ce jus au moment de la journée que nous voulons le plus. Avec l'un de ces quatre cuissons des remèdes à base de plantes, vous allez perdre du poids très rapidement, car il donnera l'assistance nécessaire à vos exercices et votre régime alimentaire équilibré afin que vous pouvez perdre beaucoup de kilos en peu de temps. Donc, si vous voulez obtenir une figure idéale dans un court laps de temps, choisir une de ces remèdes et commence à avaler. En moins de temps que vous pouvez l'imaginer, vous perdez tout le poids que vous aviez accumulé plus et vous vous sentirez beaucoup mieux.